Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction. J'ai demandé aux membres de l'équipe de Millie Hobbies de regarder le trailer de la future série d'Amazon Prime Les Anneaux de Pouvoir et de nous donner leur avis à chaud. Garantie sans spoiler, c'est parti Alors, mon avis sur le trailer, euh, bah, c'est intéressant, euh, graphiquement, on va dire au niveau de la, de la photographie, c'est joli. Euh, je m'attendais à un petit peu plus de révélations sur ce qu'on allait voir quand même. Euh, on va dire que c'est un bon trailer mais pas un bon teaser. C'est pas quelque chose qui me voilà, qui déclenche euh, une frénésie ou quoi, comme a pu le faire à l'époque l'annonce du film euh, avec les, les bandes annonces de l'époque. Euh, mais bon, effectivement, ils vont toucher, on voit, il y a 2-3 détails, on voit qu'ils vont toucher à des choses qui n'ont pas été faites dans les films. Donc euh, bah, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se traduire à l'écran parce que euh, je les ai lus il y a longtemps et que maintenant, euh, c'est intéressant de voir ce que ça donne quoi. Il est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Les paysages sont somptueux et l'histoire a l'air vraiment extraordinaire. Alors, euh, moi je vais pas voir le, le trailer du Seigneur des Anneaux parce que voilà, je suis un très grand fan du Seigneur des Anneaux donc je n'ai pas forcément besoin d'images pour me donner envie de regarder la série. Je sais que dans tous les cas, je vais la regarder, peu importe euh, ce qu'il y a dans le trailer. Bon, c'est un trailer qui euh, fonctionne bien, je trouve. Sans trop en dire, euh, ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai quand même un petit peu peur une série dans l'univers de Tolkien, c'est un petit peu à double tranchant. Mais je suis quand même très curieux de savoir ce qu'ils ont à proposer, d'autant qu'on voit quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a deux trois moments que je trouve un peu étranges, notamment avec les elfes. On va voir si ça trouvera une justification dans la série. Je suis assez curieux des personnages. Il y en a une multitude, ça avait déjà été annoncé par les affiches. On a aussi beaucoup de lieux qui s'annoncent qui magnifiques. On sent qu'ils ont mis voilà, ils ont du budget et qu'ils ont mis le paquet. Est-ce que ça suffira On verra bien.